Le service de santé, pour l'instant, pour moi, ce qui me concerne, en Guadeloupe, n'est pas n'est pas adapté ou encore il y a des manques. C'est plutôt des directives, on va dire, de santé publique euh, qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Globalement, je trouve, je, je me sens pas en sécurité. Sauf qu'il ce qu'on faisait les anciens. Ils vont mettre pays. Et les anciens ils des méthodes, des remèdes anciens, des santé pour pouvoir organiser santé à nous. Santé, hein. c'est nous-mêmes bouffer, C'est ça qui est la vie ici-donc nous qu'a fait pour santé en nous. Santé en nous, c'est en nous.